Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo, nous allons explorer la classification périodique des éléments dont on va fêter en 2009 les 150 ans. Alors pour être parfaitement prêt pour cet anniversaire, c'est parti Évidemment, on ne va pas juste se contenter d'admirer la classification périodique. J'en profiterai pour parler des structures électroniques, de la règle de l'octet et du duet, de son application pour déterminer la charge des ions monoatomiques, et enfin je parlerai de famille d'éléments chimiques. Prêt Alors c'est parti Pourrait-on parler de la classification périodique sans se replonger dans le contexte de l'époque et même quelques années avant Non, bien sûr que non Commençons notre histoire par Lavoisier, considéré comme le père de la chimie moderne, notamment par la rigueur et la méthode qu'il a apportée à la chimie. À son époque, autour de la Révolution française, on connaît moins de 25 éléments chimiques, mais les savants d'alors en étudient les propriétés, notamment chimiques. Il devient alors urgent de classer ces éléments, mais avant de pouvoir classer, il faut les recenser, et c'est ce que fait Lavoisier sous la forme d'un tableau. La révolution ayant coupé la tête du génial Lavoisier, c'est d'Angleterre que proviennent des avancées avec Dalton. Ce même Dalton qui a remis au goût du jour les atomes, introduit également la notion de masse atomique relative. À l'époque, il parle de poids atomique, ce qui permet de comparer les masses des atomes par rapport à une référence, l'hydrogène. Cette notion va être d'une importance capitale par la suite comme on va le voir. En 1817, l'allemand Doberheiner constate que des éléments ayant des propriétés chimiques proches ont une relation entre leur poids atomique, la masse de l'élément d'une milieu d'une triade et la moyenne des deux autres. En 1850, il aura listé 20 triades environ. En 1859 le français jean baptiste dumas étend les triades en tétrade bien évidemment il ne s'agit plus de raisonner en moyenne mais en progression de la masse atomique pour passer d'un élément de la tétrade au suivant et ce quelle que soit la tétrade cela renforce l'idée de périodicité des propriétés chimiques en 1862 c'est le géologue français Jean Courtois qui le premier met en avant la périodicité des propriétés chimiques en disposant les éléments sur ce qu'il appelle une vis tellurique. Malheureusement, ses travaux n'attirent pas l'attention des scientifiques. Il utilise d'une part des termes de géologie et non des termes de chimie. Et ses travaux sont publiés sans les schémas de sa vis tellurique, ce qui les rend peu compréhensibles. L'onglet Newland en 1865 propose un tableau qui classe les éléments en 8 colonnes, comme les notes de musique. Son tableau montre bien la périodicité jusqu'au calcium. Malheureusement, il place plusieurs éléments dans une case, de plus certains points atomiques utilisés ne sont pas corrects. Son compatriote Odlik propose la même année un classement dans lequel, pour la première fois, il y a des cases vides. Et le tableau respecte également le poids atomique. Mais pourquoi donc Audling n'est-il pas passé à la postérité Eh bien en tant que secrétaire de la Société de Chimie de Londres, il a eu un comportement exécrable envers Newland, ce qui a totalement entaché sa réputation. Au final, on retient le nom de Mendeley ce, à juste titre. Certes, il a bénéficié des travaux précédents, mais il a été le premier à faire de sa classification quelque chose de plus grand qu'un simple classement. Voici à quoi il en ressemblait quand il a publié son article en 1869, il y a donc 150 ans, et le brouillon qui va avec. Comme quoi, c'est toujours très utile de travailler avec du brouillon. Vous voyez, même les plus grands le font. Si on regarde en détail la démarche de Mendeleev, on devine son génie. Les éléments sont classés par masse atomique croissante. Ils changent de colonne quand les propriétés chimiques se répètent, ce qui fait que les éléments ayant des propriétés chimiques proches sont sur la même ligne. Il laisse également de la place pour des éléments chimiques manquants qui n'ont pas encore été découverts et il donne même les propriétés chimiques et une valeur estimée de la masse atomique. Enfin, il n'hésite pas à inverser des éléments chimiques en dépit de la masse atomique, autrement dit, il met en avant la périodicité des propriétés chimiques. De plus, il n'hésite pas à remettre en question des masses atomiques. De nos jours, on utilise cette classification périodique héritière de celle de Mendeleev avec cette ligne, une ligne ici s'appelle une période, périodicité des propriétés chimiques, et 18 colonnes. Le classement actuel utilise deux critères pour la construction du tableau. Le premier critère est le numéro atomique Z croissant. Pour rappel, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Si je zoome sur une partie du tableau, on voit bien que le classement par numéro atomique est croissant. Bore 5, carbone 6, azote 7, oxygène 8, fluor 9 et néon 10. Le deuxième critère de construction est le fait qu'on ajoute une nouvelle période, une nouvelle ligne, quand les électrons se placent sur une nouvelle couche électronique externe. Si je zoome sur la première colonne, eh bien j'ai le premier élément qui a une nouvelle couche électronique externe. Bon, tout ça c'est bien, mais au fait, c'est quoi une couche électronique Alors, on utilise le modèle de bord et ce modèle nous dit que les électrons ne se placent pas n'importe où, mais sur des couches électroniques. Et ces couches électroniques sont au nombre de 7. et sont repérées par une lettre. La première est la couche K, la plus proche du noyau. Puis, en s'éloignant du noyau, on a la couche L, M, N, puis O, P et Q. Vous vous souvenez de ce que je viens de dire, il y a 7 périodes dans la classification périodique. Une nouvelle période pour une nouvelle couche électronique. Et donc, ça tombe bien qu'il y ait 7 couches électroniques puisqu'il y a 7 périodes. Ces deux choses sont totalement liées. Pour bon, la suite, on va s'intéresser seulement aux trois premières couches électroniques, les couches K, L et M. Alors, une couche électronique, ce n'est pas extensible. La capacité à accueillir des électrons est limitée et c'est pour ça qu'une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. La première couche électronique, la couche K, la plus proche du noyau atomique, Proche pour un électron, ça veut quand même dire relativement loin. Hein. La première couche électronique, K, donc, ne peut contenir que 2 électrons maximum. La suivante, la couche L, elle, peut contenir 8 électrons. Enfin, la troisième couche électronique, la couche M, peut contenir jusqu'à 18 électrons. Vous voyez, pour l'instant, rien de bien compliqué. Quand je vous dis régulièrement que la physique, c'est facile. Bien, donc on sait que les électrons se répartissent sur des couches électroniques. Mais comment Au hasard Ah, ça non, sûrement pas. Il y a des règles de remplissage et là, on va s'intéresser aux éléments avec 18 électrons maximum. Les électrons vont occuper les couches électroniques jusqu'à saturation, c'est-à-dire qu'elles soient remplies au maximum en électrons. Et on commence par la couche la plus proche du noyau, puis la suivante et ainsi de suite. Autrement dit on remplit d'abord la couche K qui peut contenir 2 électrons maximum puis la couche L qui peut contenir 8 électrons maximum et enfin la couche M et là on va mettre juste 8 électrons maximum parce qu'en tout ça fera 18 électrons. Je crois que quelques exemples seraient bienvenus ça tombe bien j'en ai en stock. L'atome d'hydrogène possède un proton, il a donc un électron. L'électron est placé sur la couche K. La structure électronique s'écrit alors K1. Remarquez la notation. La couche entre parenthèses est le nombre d'électrons de la couche en exposant. La couche K étant la dernière couche contenant des électrons, c'est ce qu'on appelle la couche électronique externe. Bon, OK là sur cet exemple, c'est la seule couche électronique. On complique un peu avec l'hélium qui possède deux protons, donc deux électrons. Ces deux électrons sont situés sur la couche K, la structure électronique est donc K2. Et K est toujours la couche externe. Exemple suivant, le lithium. Son numéro atomique est 3, il possède trois protons, donc trois électrons. Deux électrons sont donc placés sur la couche K qui est ainsi saturée. Elle ne peut contenir que deux électrons. Du coup, que devient le dernier électron Eh bien, il est tout simplement situé sur la couche suivante, la couche L. La structure électronique est donc K2L1 et cette fois, la couche électronique externe est la couche L. Vous avez compris le truc Alors, regardons avec le fluor. Le fluor, son numéro atomique est 9, 9 protons, donc 9 électrons. La structure électronique est donc K2L7, et L est la couche électronique externe. Le sodium, il possède 11 protons, donc 11 électrons. On en place toujours 2 sur la couche K, puis on remplit la couche L avec 8 électrons. Il reste à nouveau un électron qu'on va placer sur la couche suivante, la couche M. La structure électronique est donc K2L8M1. Et cette fois, c'est la couche M qui est la couche électronique externe. Dernier exemple, l'argon, numéro atomique 18, donc 18 protons, 18 électrons. La structure électronique est K2L8M8 et M est la couche électronique externe. Eh bien si on voulait continuer pour le potassium et le calcium, et eh bien le potassium ayant un numéro atomique de 19, le calcium 20, il possède 19 et 20 électrons et enfin, on ne peut pas appliquer la règle qu'on vient de voir. Cette règle, ou ces deux règles, expliquent que les éléments chimiques vont chercher à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche, soit l'hélium, deux électrons externes, c'est la règle du duet, ou le néon ou l'argon, 8 électrons sur la couche externe, c'est la règle de l'octet. Alors une application de cette règle est la prévision de la charge des ions monoatomiques. Cette règle, simple, stipule que les atomes vont gagner ou perdre des électrons pour satisfaire à la règle de l'octet ou du duet pour former des ions monoatomiques. Alors, quelques exemples pour expliquer tout ça. Le lithium que nous avons vu a pour structure électronique K2L1. Eh bien, en perdant un électron, on a le cation Li+, il a deux électrons qui se répartissent sur la couche K pour donner la structure K2. C'est la règle du duel. Le fluor que nous avons également vu a pour structure électronique K2L7. En gagnant un électron, on a l'anion fluorure F-. Il possède 10 électrons qui se répartissent sur la couche K et L, K2, L8. C'est la règle de l'octet. Cette structure électronique, c'est également la structure électronique du néon, K2, L8. Le sodium, lui, a pour structure électronique, K2, L8, M1. En perdant un électron, il forme le cation Na+, qui possède 10 électrons, qui se répartissent sur les couches K et L, K2, L8. C'est la même structure électronique que l'ion fluorure, et c'est également la même structure électronique, à nouveau, que le néon. Le calcium, lui, possède 20 électrons. Sa structure électronique est K2L8M8N2. Petite parenthèse, on voit pourquoi la règle de remplissage des électrons n'est valable que pour les 18 électrons. Là, on commence à remplir la couche N sans avoir saturé la couche M. Bref, peu importe, je ferme la parenthèse. En perdant 2 électrons, on va obtenir l'ion calcium qui possède 18 électrons. Ils se répartissent sur les couches k L et M, K2, L8, M8. Eh bien, cette structure, c'est aussi la structure électronique de l'argon K2, L8, M8, saturé à 8 électrons, règle de l'octet. C'est simple, non Alors, on l'a vu tout au long de la vidéo, on a parlé de périodicité des propriétés chimiques. Le tableau périodique montre cette périodicité. Il s'appelle d'ailleurs tableau périodique. Et du coup, on parle de famille d'éléments chimiques pour parler d'éléments qui sont situés sur une même colonne et qui ont des propriétés chimiques voisines. De plus, ils possèdent le même nombre d'électrons sur leur couche externe et vont former des ions similaires ayant la même charge. La première colonne regroupe ce qu'on appelle les métaux alcalins. Ce sont des éléments qui n'existent pas à l'état naturel. Ils sont en effet très réactifs avec l'eau et l'air. Vous trouverez de nombreuses vidéos sur Youtube vous montrant ces réactions. Ils forment des cations en perdant un électron. Dans la deuxième colonne, on trouve les métaux alcalino-terreux qui, eux non plus, n'existent pas à l'état naturel. Ils sont réactifs avec l'air et l'eau et forment des cations en perdant deux électrons. Si maintenant on va à l'autre extrémité du tableau, à la colonne 17, on trouve les halogènes qui n'existent pas à l'état naturel mais sous forme d'anions en gagnant un électron. À l'état moléculaire, ce sont des éléments qui sont très réactifs. Enfin, dernière colonne, la 18e, celle des gaz nobles. En fait, ces éléments n'étaient pas présents dans les travaux de Mandeleviève puisqu'ils n'avaient pas encore été découverts. Ce sont des éléments qui sont très peu réactifs, inertes chimiquement, très stables. C'est d'ailleurs grâce à leur structure électronique qu'ils sont si stables. Et c'est cette stabilité que cherchent à gagner les éléments chimiques en gagnant ou en perdant des électrons. Règle du duet et de l'octet, la boucle est bouclée. Voilà, c'est fini pour la classification périodique des éléments. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et permis d'apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, à commenter, poser des questions dans les commentaires et mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans la description, quelques liens intéressants pour compléter cette vidéo. Merci et n'oubliez pas, la physique, c'est facile